Jésus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 Dieu te voir ces jours-là. C'est pour cela que nous faisons tous nos efforts pour réellement nous conformer à ta parole à toi, à ta volonté, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as dit que les vrais adorateurs adoreront mon Père en esprit et en vérité. C'est là notre soupir aussi, mon sauveur. Je te remercie encore ce soir pour la joie, l'allégresse, pas Père Dieu, que ton peuple a eu à pouvoir te chanter, Seigneur, te glorifier encore aujourd'hui, parce que tu le mérites, Seigneur. Tu mérites que nos cœurs t'exaltent, mon bébé, mais Père Tu mérites que nos âmes puissent t'adorer, Seigneur, te louer, toi le seul vrai Dieu, l'unique, le véritable. Père Tubissant, mon Dieu, nous te sommes vraiment reconnaissants. Nos âmes ont besoin de toi, mon sauveur, de pouvoir respirer, parce que étant dans nos cœurs, nous respirons bien Seigneur, au travers des chants, au travers des cantiques, les témoignages que nous pouvons rendre à ton nom pour toutes les merveilles que tu accomplis pour chacun de nous dans notre vie, Seigneur. Le souffle que nous avons, c'est déjà une grâce. Sois béni pour cela. Toi l'auteur du souffle de la vie d'un homme, Père Dieu. Tu es merveilleux, mon roi. Nous te remercions, tu veilles, Père Tu tu pouvoir pour tout le besoin. Que ton Saint Nom soit béni. Oh Père Saint-Dieu, nous sommes heureux de pouvoir chanter ton nom à toi. Tu es glorifier toi le seul Dieu. Merci encore pour ce privilège d'être parmi ceux-là qui te chantent de tout leur cœur, mon sauveur. A toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Père en Dieu, nous voulons que chaque fois que nous venons ici, Père en Dieu, que nos cœurs soient vraiment enflammés de ton amour à toi, Père son Dieu. Te chanter avec ardeur, mon béné, pas tes avec zèle, mon béné, Père, parce que tu es digne d'être adoré, Père. Oh, Jésus-Christ, mon roi, merci encore pour ces instants que tu nous donnes, pour ce moment où ton peuple se rassemble en cet endroit, et ceux-là aussi qui sont en connexion d'autres qui écouteront aussi dans différents lieux où cela sera aussi propagé, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous a accordé la grâce de pouvoir savoir qu'il est tellement nécessaire que seulement seule ta parole à toi puisse toucher les extrémités, Seigneur, de la terre, pas la parole d'un homme, mais ton bon évangile à toi, Père du Seigneur, c'est pour ça que nous te remercions encore de nous soutenir encore ce soir, aussi en fait que nous puissions nous tenir encore comme tu le veux, Seigneur. Merci encore pour les chants et les cantiques qui sont montés devant ton trône de grâce, mon Père. Merci également aussi pour les psaumes, mon Père du oui, nous soupirons après toi. Sois béni et sois glorifié encore pour tout ce que tu fais, Seigneur, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit vraiment glorifié. Qu'il vous bénisse richement. vous pouvez vous asseoir. Ah, que notre Dieu soit béni. Il est digne que nous le chantons comme ça. Il faut vraiment que nos cœurs... On puisse l'exalter le chanter de tout notre cœur. C'est cela aussi que nous sommes censés pouvoir lui donner. Et à chaque instant, à chaque moment, quand nous voulons faire quelque chose pour lui, nous voulons vraiment le faire de tout notre cœur, mais vraiment avec beaucoup d'aile et beaucoup d'amour, effectivement, beaucoup d'empressement. Et notre, notre séjour sur la terre tire à sa fin. Nous voulons que la terre ait le témoignage de ce que Jésus est Dieu. Et c'est aussi par nous que la louange puisse aussi monter, qu'on puisse savoir qu'effectivement, que nous, nous reconnaissons, même si les autres ne s'y intéressent pas, nous nous intéressons davantage. Nous voulons nous donner à pouvoir... C'est pour ça que je prie pour la chorale que Dieu le bénisse richement. C'est merveilleux de pouvoir avoir cette grâce, de pouvoir s'asseoir là, toujours se battre pour que notre Seigneur soit glorifié au travers des chants et les cantiques. Que cela soit ainsi aussi du plus profond de notre cœur. Comme Salamis le dit, effectivement, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Car tu es le plus beau parmi les milliers. Je chanterai ta gloire. Je t'exalterai. Je te glorifierai. Et vous me regardez, ça vous étonne? C'est comme ça que nous sommes appelés à être. Que notre cœur puisse brûler d'amour pour lui, je me réveille, je pense à lui. Il n'y a que des chants, des sillons qui peuvent monter dans mon âme, effectivement. C'est ça, un homme ou une femme qui est consacré à l'Éternel. Sa vie n'est qu'une vie de prière. C'est-à-dire qu'il se sent dans son cœur le désir de toujours être parfait, de donner toujours le meilleur à Dieu. Parce que, sur la terre aussi, Dieu lui a accordé la grâce de pouvoir réaliser que il a été créé pour qu'il puisse l'adorer. Oui, ça, c'est la vérité, mon frère, moi, c'est, lorsque nous louons Dieu dans notre marche, nous chantons la gloire de Dieu. Oui, les démons aussi tremblent. Oui, c'est pour ça, quand tu le loues, loue-le vrai. Quand il chante son nom, chante-le vraiment. C'est ta victoire. La Bible nous dit que le nom de l'éternel est une taux forte. Le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Alors, je chanterai son nom oui. chaque fois, chaque jour. Et chaque instant. Et nous aimons chanter notre Dieu. Il est notre joie. Il l'est vraiment. Nous ne nous occupons plus des autres choses futiles et inutiles. Nous nous occupons du principal. Le principal, c'est celui qui me donne le souffle, qui me fait vivre. Et alors là, vous savez, oh, que Dieu, notre Seigneur, nous aider, nous soutien, nous accorde cette joie. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour lui ouais. Nous avons vécu quand même longtemps sur cette terre. Vraiment? On a fait beaucoup pour nous-mêmes. Et ça nous a conduit à quoi On ne voit vraiment pas le résultat. et alors <rire> je crois que c'est Moïse qui le disait vous connaissez cela dans l'épisode de Nantes, je pense enseigne-nous à compter nos jours. quand nous pouvons voir tous les jours de notre vie la grande partie que nous avons passée, nous on regrette moi je regrette j'ai dit Seigneur j'aurais aimé te connaître même longtemps et ne vivre que pour toi dans ma propre vie, en fait. J'aurais aimé apprendre à pouvoir vraiment marcher avec toi comme il faut. Pour que dans toute ma vie entière, que je fasse attention où je peux poser mes pas. Parce que savoir que je suis un étranger, que j'ai un endroit. Oui, c'est vrai, nous sommes des pèlerins, des étrangers sur la terre. Frères et sœurs, ne nous, nous embarrassons pas des choses inutiles. Nous ne nous embarrassons pas. Toutes ces situations que, que nous traversons, nous en avons tellement. Toute notre vie, on s'est embarrassé avec les soucis de cela. Et puis ça ne finit pas. Hein. Alors il faut qu'on dise aux soucis, ben, il faut qu'il y ait un temps si... Même si tu viens, je m'occupe plus. Oui, parce que il faut qu'un jour, quand même, que les choses changent. Je dois me dire, parce qu'on termine la réunion, on prie, on sort, on va à la maison, souci. Que Dieu te bénisse. J'aime bien les soeurs qui reconnaissent. Alors maintenant, la vision, c'est quoi? Ben, quand tu as souci, tu viens, tu m'attends à la maison. Ça, je crois que tu t'es trompé d'adresse. Quand je rentre chez moi, j'ai dit gloire à Jésus. Seigneur, tu m'as soutenu, tu m'as fortifié, tu m'as encouragé. Alors là, tu m'as même donné la comparaison. Tu dis que les oiseaux ne peuvent pas prendre la pioche pour aller piocher. Il est beau. Hein? Frère, nous devons être des, des adorateurs. Ma soeur, nous devons nous réveiller et vraiment prendre notre responsabilité. Hein? de pouvoir vraiment être au service du Seigneur. On ne peut plus continuer à pouvoir jouer aux chrétiens comme si dans les églises on va rythmer. Non, nous on vient pour adorer. Amen. On vient. Vous savez, quand on disait qu'ils étaient chaque jour assidus au temple, là, en fait c'était l'empressement qui était dans leur cœur. Ils voulaient. Mais pourquoi ils voulaient aller là-bas Mais C'est pour glorifier ce Dieu, pour prier ce Dieu, pour lui parler en fait, c'est pour être en communion avec lui. C'était là la grâce que Dieu les avait si accordée. Nous perdons beaucoup de temps des conversations tout à fait inutiles dans notre vie. On a beaucoup trop parlé. Aussi. On peut changer. <rire> oh, mon frère, ma soeur, on se trouve, eh ben, prenez un moment quand même. Toi et moi, nous prions. Toi et moi, nous, même si on est à deux. Prenons le recueil. S'il faut chanter tout le recueil, quel bonheur. Je ne pas dit que vous devez terminer le recueil. Je dis, mais... Vous savez, quand on commence un cantique, on ne s'arrête pas. Hein? Deuxième, troisième, quatrième, et vous, vous sentez maintenant transporté dans la chose, vous verrez comment le monde vous sera soumis, bien sûr, frère. Vous ne vous rendez pas compte de la puissance dans l'adoration, dans la consécration, la puissance de se donner totalement à Dieu. Vous pouvez changer même la journée entière. Bien sûr, parce que Satan a fait des plans, des programmes, effectivement, ça va aller comme ça. Mais quand toi, tu te lèves, lorsque tu élèves ta voix Amen. avec une fermeté, Amen. nous avons la grâce de connaître notre Dieu. Et nous voulons que le Seigneur prenne davantage d'ampleur dans notre vie. Cette année-ci, sans l'ombre d'un doute, ça ne sera plus jamais pareil nous le remercions parce qu'il nous a introduits dans l'année 2023 moi je ne pensais pas que je pouvais voir 2023 ni toi aussi chaque fois que nous passons on ne sait pas mais le fait que je peux voir 2023 j'ai dit c'est la victoire Amen. tu m'as fait passer c'est pour ça je ne sais pas comment vous parlez frères et sœurs. arrêter des projets inutiles des choses qui ne servent à rien. On s'embarrasse de tellement de choses que ça nous alourdit dans notre vie, dans notre journée. On doit ranger là problème ici, problème là. Tu n'as même pas le temps de dire Seigneur, où est Jésus-Christ mon Sauveur Empressement de courir à gauche, empressement de faire ceci, je dois faire cela. Je dois avoir un temps où je m'arrête. Ça, on ne peut pas te supplier. Amen. Mais c'est parce que quand tu aimes quelqu'un, c'est-à-dire que il y a un manque quelque part. Tu sens ce manque-là. Là, tu dis non, je dois le trouver. Je dois le voir. J ai, j ai dois, il y a une profondeur qui doit appeler. Je dois voir ce. Non, non, il faut que je puisse avoir là. Alors là, il a dit, si vous me cherchez de tout, vous comprenez cela Votre cas. Il a dit, je me laisserai. sur nos soupirons. Euh, après, cet amour-là. Comme il a dit, c'est que moi, je contre toi. Il mm -hmm. aime être aimé. Hein, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Réponds-toi donc de ton toi Et pratique donc tes premières œuvres. Chacun de nous se souvient quand cet amour du Seigneur nous avait embrasés. On pleurait, on soupirait, on ne faisait que rêver de lui, on pensait toujours à lui. On le remerciait tous les jours pour tous les bienfaits. Alors on ne voyait plus rien, même quand on était dans les études, effectivement. Bien qu'on étudiait, mais c'était plus ça qui était plus important. On ne mourait pas pour avoir des diplômes qu'on pouvait entasser. Non, c'était plus ça. Bien sûr qu'il faut étudier. Il ne faut pas non plus être toujours là, mais il faut étudier. Mais on met toujours la chose principale qui est dessus Et c'est toujours en fait le principal. À ce moment-là, on comprenait très bien qu'il était le principal. Mais quand les années ont passé, ont passé on a renversé en fait. C'est pour ça qu'il faut que nous instruisions à nos enfants. Et Dieu nous aide. Qu'ils étudient bien, c'est aussi la victoire que nous avons mais qu'ils sachent qu'en étudiant, effectivement, que la chose la plus importante, ce n'est pas de pouvoir devenir un grand docteur ou, je ne sais pas moi, quoi, avec des diplômes qui ont vraiment dimension. C'est très bien. Ce n'est qu'un papier Avez-vous déjà pensé une fois, vous étudiez, effectivement, hein, que ce n'est pas les diplômes qui fait toi C'est l'homme qui fait les diplôme. Parce que je peux aussi avoir une école et je donne des diplômes à tout le monde. Je vous mets des sens sur le salon, je vous donne les titres de docteur reconnu là-bas parce que je peux vous donner chacun de vous. Ce n'est pas le papier qui fait de vous quelqu'un. Mais c'est vous. Comme j'ai toujours eu à pouvoir les dire aussi, l'argent pour lequel nous nous tuons, nous allons lire. L'argent pour lequel nous nous tuons tout le temps ici. On se bat tous. On est assis là-bas, on pense problème d'argent. On sort ici, on pense problème d'argent. On est à la maison, on pense. Problème. Il n'y a pas un jour où vous ne pensez pas problème d'argent. C'est la vérité, non Si vous dites que ce n'est pas vrai, vous mentez. Et quand vous mentez vraiment, il vous faut une délivrance. Chaque jour, vous passez. C'est pour ça que vous travaillez. C'est pour ça que vous étudiez. Pourquoi Mais pour avoir un bon emploi. Et puis avoir de l'argent. Donc vous pensez à l'argent tous les jours. Donc l'argent devient une divinité. Sans vous rendre compte, vous avez une idole quelque part. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit, mais on ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Manon. Bon, vous voyez donc la richesse. L'argent. C'est ça que. On <rire> nous dit dans la Bible que l'amour de l'argent, c'est la racine du tout beau. Bon. Et euh, c'est aussi pour cela que beaucoup se sont éloignés de la foi. C'est ça. Comme on dit toujours, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous avez l'argent, tout le monde. Vous me suivez bien. Tout le monde ici dit mais l'argent, c'est la garantie. N'est-ce pas je vous ai dit une fois ici, vous pouvez en avoir ici même un milliard. Un milliard, dix milliards, vingt milliards, là. Bon, maintenant, je pose la question. Si vous, vous n'existez pas, quelle valeur aura ces vingt milliards de papiers Je ne sais pas si vous comprenez ça. Parce que... <rire> Ces papiers-là, ça a de la valeur parce que toi, tu existes. Et c'est toi qui donnes la valeur à ces papiers-là. Donc, ces papiers ne doivent pas être l'objet de votre vie, de votre souffrance, de votre peine, de ce que je dois et ceci et cela. Non, parce que la vie vaut plus que cela. nous pouvons comprendre ces choses là nous serons dans une position telle que chaque chose que nous devons faire effectivement en tant qu'enfant de Dieu je parle toujours aux fils et filles de Dieu pas à tout le monde je dois chercher vraiment la volonté de Dieu mais parfois on ne le fait pas on s'engage dans beaucoup de choses effectivement qui nous semblent bien propices agréables et tout ça madame. Et puis, c'est plus loin qu'on se rend compte que maintenant, on trouve qu'il n'y a plus du de dessus parce que le mur est coincé. C'est parce que nous avons manqué de pouvoir dire « Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui vois des lois. » Puisque tu vois des lois. Vous savez, nous allons lire, hein. Vous savez, je ne vous dérange pas Vous savez ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire à Jésus et là -bas, il a pas dit, Josué, maintenant, tu vas réussir. Non. Il lui a dit, Josué, médite ma parole. Oui, oui, oui. Ah, ah c'est ainsi que tu entreras, réussiras dans tout ce que tu. C'est toujours comme ça. Oui. Tes préceptes sont... C'est Psaume 119, vous connaissez vous voilà que nous revenons toujours à la chose la plus importante en fait. Tu ne peux pas avoir de Dieu en fait. Nous, nous, réalisons pas vraiment très bien en tant que chrétiens C'est une grâce que Dieu retire dans ton cœur. Je le répète encore, c'est une grâce que Dieu retire dans ton cœur. L'amour de l'argent. Ce que c'est une idolâtrie. Je vous en supplie, je ne sais pas comment vous parler, mais ne soyez pas comme les mondains. Les gens du monde ont cet esprit d'adoration de l'argent. Parce que s'il tient même un 5 euros pour te le donner, c'est difficile. C'est comme s'il a donné ses entrailles. Ne soyez pas comme ça. Un Corinthien au chapitre 1, je vais lire avec vous, puis vous, vite nous allons voir, wow, le c'est encore là aussi. Un Corinthien au chapitre 1, voilà. Verset 1, il dit donc, « Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène À l'église de Dieu qui est donc à Corinthe à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ,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 c'est la manière dont cela est exprimé, qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. nous l'avons lu cela. Mais c'est merveilleux quand on peut comprendre ces choses. Quelle grâce. Alors il nous dit ici, verset 4, « Gérant à mon Dieu de continuelles actions, de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ notre Seigneur, merci, car en lui vous avez été comblé de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Amen. Tendre Père et précieux Seigneur, nous nous réjouissons de ces privilèges que nous avons de pouvoir nous tenir là, dans ta maison à toi, et soupirant à pouvoir vraiment te rendre un culte qui te soit vraiment agréable, Oh Dieu, ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité, Père Saint-Dieu, pour que nous puissions avoir un cœur vraiment pur. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment te servir comme tu le veux. Merci pour ce temps que tu nous donnes. La grâce et la joie de pouvoir t'avoir en notre Maître béni. Père, ta parole réjouit toujours nos cœurs, mon béni mais Père Saint-Dieu. Nous voulons apprendre davantage de toi, que cela puisse avoir Dieu son action dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur, dans notre vie, ben, pour que nous puissions arriver à atteindre ces dons pour lequel tu nous as appelés. Que mon frère et ma sœur, nous ont prenons des enfants, sois bénis à l'écoute de ta parole, personne au Dieu, et touchant encore nos cœurs, quand nous t'avons ainsi demandé cela, au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors il dit, quand en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. C'est merveilleux parce que notre Seigneur, lorsque il commence une œuvre, vous le savez, comme la Bible le fait savoir et c'est la vérité, il l'achève toujours. Et en rapport avec la parole, effectivement, il a toujours et il veillera toujours pour ceux qui sont donc à lui, qui le reçoivent effectivement tout ce qui est nécessaire à leur croissance. C'est pour ça que cet homme de Dieu nous, nous dit cela, que, hein, que toutes les richesses concernent dans la parole la connaissance. Puis, verset 6 nous dit, donc le témoignage de Christ notre Seigneur et a été solidement établi parmi vous. En sorte que, de sorte que, qui ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà que nous pouvons comprendre que ce que nous savons, et la grâce que nous avons, c'est de savoir que nous attendons un grand événement pour nous, en fait. Cet événement est quelque chose de tellement si important pour nous. Et ce que nous attendons, ce n'est pas pour les autres. Parce que les autres ne savent pas très bien ce qui se passe. Vous me direz, « Oh frère, regardez bien. » Voyez-vous, c'est dans, dans « dans Deux rois », je pense bien, « Deux rois oh, », au chapitre 2. Regardez très bien, pour que vous puissiez vous peut comprendre, on va on peut aller vite. « Deux rois », qui écrit Deux rois ». Ça peut-être y arriver. C'est cela, oui. « oui, ça. C'est cela. Voilà. je ne sais pas. C'est ça, c'est ça. Voilà. Deux rois, chapitre 1. Regardez bien. Verset... Deux rois, chapitre 2, pardon. Deux rois, chapitre 2, verset 1. Il dit... « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon... Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit donc à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme aussi est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent aussi à Bethel. Le fils des prophètes qui étaient donc à Bethel sortirent vers Élysée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et Eli lui dit, Élysée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent donc à Jéricho. Les fils de prophètes qui étaient donc à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent C'est-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête et il répondit Je laissé aussi taisez-vous. Alors posons-nous la question quelle différence y avait-il entre Élisée et les fils de prophètes ils lui, ont dit aussi, ils lui ont dit certainement, que ils lui ont dit, mais sais-tu que ton maître va être enlevé au-dessus de toi Donc, il comprenaient, ils savaient que quelque chose allait se passer. Vous comprenez <rire> Ils savaient que quelque chose allait se passer. Mais quelle différence y avait-il entre Élisée et les fils des prophètes Parce qu'Élisée aussi avait la même connaissance. Mais qu'est-ce que qu'Élysée avait de plus par rapport à cela Parce que c'est vrai que tout le monde sait que Jésus-Christ va revenir. Vous savez, non Tout le monde le sait. Et surtout que bon, que aujourd'hui, dans le message ici, il dit, madana, le Seigneur vient bientôt. Et puis d'autres se disent comme le fils des prophètes, le Seigneur vient bientôt. Nous serons de la dada. vous connaissez cela, n'est-ce pas tout le monde, et vous pouvez me dire que dans toutes les églises qu'on ouvre à gauche et à droite, ils vous parlent encore, dans l'enlèvement, les messieurs nous reçu reçus, et puis les seigneurs, et et bien, il va venir, donc tout le monde attend. Tout le monde est au courant de cela. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, le seigneur ne vient pas pour tout le monde. Observez toujours une chose qui est très importante en fait que votre attention on soit toujours réveillée. Matthieu chapitre 25. Le dit vierge. On nous a bien dit clairement, très bien clairement, en disant qu'ils sont. Regardez bien, nous devons les lire rapidement pour que nous puissions comprendre aussi cela. Hein. Oui, Matthieu, chapitre 25.. Eh C'est ça, oui. Matthieu 25. Voilà. Alors, le royaume des cieux s'est rassemblable... Vous y êtes S'est rassemblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe à l'heure à la rencontre, donc ils allèrent à la rencontre de qui ça Vous comprenez Donc les dix là sont bien partis effectivement à la rencontre de l'époux. Et ils savaient que l'époux allait finir. Mmh. Mmh. Mais maintenant, il faut se poser la question, mais vraiment, ils sont partis à la compte de l'époux, ils étaient au courant de tout ça. Mais en fait, cette époux-là, il venait pour qui Est-ce pour les dix <rire> Ah, que Dieu soit béni. Ah, oui. Maintenant, on se pose la question, vous le savez déjà, mais quelle différence y avait-il entre les sages et les folles c'est pour ça que je posais la question Quelle différence y avait-il entre Élisée et les autres puisqu'il lui disait très bien, c'est-tu que ton maître va être enlevé au-dessus de toi qu'est-ce qu'il disait, je le sais et il le faisait taire c'est pour ça les seigneurs notre sauveur a eu pouvoir dire quelque chose de tellement si important on pense que c'est une musique, mais c'est la vérité, c'est pour que nous, nous soyons sûrs certains Comme ça, a dit. Mais mmh. deux seront dans un lit. Ils seraient tellement dans la même, assis dans le même champ, peut-être dans la même chambre de individuels. C'est-à-dire qu'ils seront ensemble en train de pouvoir faire les choses, mmh. les mettre ensemble, en train de pouvoir même chanter. Ensemble, en train de même devoir louer, Pension. prier même. Et puis, il le dit lui-même, le maître, l'un sera pris, l'autre sera. Alors, quelle différence y a-t-il entre celui qui sera pris et l'autre qui sera pris Et pourtant, ils sont dans le même lit, dans le même champ. Entrer des moudres ensemble travailler ensemble. Donc, quand on moue ensemble, on pense à, hein, à ce qu'on mou Vous comprenez ce qu'on moue de le nom On pense à cela, on dit, mais l'une sera prise et l'autre sera donc laissée. Ah, c'est ça. On se pose la question, c'est pourquoi nous puissions comprendre qu'on ne marche pas avec Dieu comme ça. Je connais, je connais. Et nous savons que bien sûr, la connaissance, vous la connaissez, vous l'avez. Mais il y a une différence. C'est pour ça qu'il nous parle en disant euh, les témoignages de Jésus le Christ ça, ayant été établis solidement parmi vous. Vous savez ce que c'est que le témoignage de Jésus Nous avons lu dimanche avec vous que les témoins fidèles, Vous vous souvenez, le livre d'Apocalypse au chapitre 3, le verset 14. Oui, vous vous souvenez, si je le cite, vous vous souvenez bien. Je vais lire avec vous comme ça, vous pouvez le voir aussi. On regarde. Ciao. Apocalypse au chapitre 3, c'est cela, Oui, c'est c'est que mmh. Dieu te bénisse. Verset 14, il dit « Écris donc à l'ange de l'église de l'Odyssée. » Vous entendez ça ?« mmh. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et... Mmh. » Vous réaliserez, frères et sœurs, que quand Luc écrivait donc à Théophile... Il dit bien, plusieurs ayant entrepris. Vous les lire avec vous Après demain, puis bon, nous allons vite rapidement. 50, 50. Écoutez, très bien. Il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, n'est-ce pas Suivant ce que nous ont transmis. Ceux qui ont été des témoins, comment Vous savez, ça veut dire quoi, les témoins oculaires Témoins. Donc, quand on nous dit témoins fidèles, c'est la personne qui était là, qui a pu voir, qui a entendu. C'est pour ça que Dieu est bon. Il dit que c'est lui qui a entendu ma parole, là, rapporte fidèlement. Oui, dans Jérémie 23, vous le savez Parti du verset 28, vous le savez, n'est-ce pas Oui. Alors, il est très bien. Il dit, qui ont été donc de témoins oculaires, c'est-à-dire de ceux qui ont vu, n'est-ce pas Dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Alors, c'est vrai qu'on a tendu, mais je pense que vous connaissez quand même que cette manière de traduire n'est pas vraiment conforme. <rire> Ils ne sont pas devenus, mais ils sont des ministres. Ils sont donc des ministres de la parole de Dieu. C'est pour ça que vous nous dit dans les Saintes Écritures, là, un Jean dit ce que nous avons entendu. C'est que nos yeux ont pu voir. Concernant donc la parole de vie, et que nos mains ont touché alors, qu'est-ce qu'on fait Nous vous rendons témoignage. Pour témoigner, il faut avoir pris part. Parce que pour dire quelque chose en rapport avec telle personne, il faut vraiment être sûr et certain de ce que tu dis de la personne. Avoir été un témoin, tu dit qu'il est vraiment bon, il fait ceci, il fait cela, vous comprenez Il soutient, il est celui qui a la capacité de venir, il faut d'avoir toi-même, l'avoir vu faire. Ayant pris part à ce qu'il fait, alors là, tu peux rendre à... Voilà. Autrement, ton témoignage est Tu dis, « Seigneur, je te loue de ce que tu m'as sauvé, mais tu n'es pas encore sauvé. » Donc, tu es un faux témoignage. Tu auras un faux témoignage. <rire> oui, que Dieu te bénisse. Dans les saintes écritures, le temps fait le Je crois que... Regardez... Vous permettez Amen. Vous n'êtes pas fatigué non. Que Dieu nous aide. Je ne vais pas rester longtemps. Vous voyez que c'est bon de pouvoir avoir la parole. Hein vous aimez la parole. Amen. Si vous n'aimez pas, vous dites, hein, on ne va pas vous retenir. Parce que vous savez pourquoi je dis cela. ce que la Bible dit il ne faut pas jeter de perles au poussot. Je ne peux pas rentrer dans les choses profondes si vous n'êtes pas intéressé. Je préfère les faire avec deux personnes qui sont intéressées, qui croient, qui sont impliquées Parce que vous entendez cela, ce sont deux choses. Et quand vous sortez, si vous n'êtes pas intéressé, vous n'allez rien garder en fait avec vous. Qu'est-ce que vous pensez Casserole Bon, c'est pas moi, tout ce qui passe. En... C'est pour ça qu'il faut faire les vides en fait dans votre esprit. Oui. Alors, dans le Proverbe, je pense que c'est le livre de Proverbe aussi, parce que je crois que c'est cela aussi. Le Seigneur, notre Dieu, c'est comme... Voilà, voilà. Proverbe, chapitre 6. Mmh, mmh. Proverbe, chapitre 6. Je vais lire un tout petit peu à partir du verset A. Bon. Bon, peut-être que je venais quand même prendre. Euh, bon. Verset 16, c'est quand même mieux. Qu On n'a pas beaucoup de temps. Écoutez bien. Proverbe 6, verset 16, il dit, il y a six choses que déteste l'éternel. Vous avez vos bibles J'aime bien quand je lis, vous lisez aussi. On dit, il y a six choses que Dieu déteste. Et même sept, qu'il a en horreur. Les yeux hautains. Vous m'entendez, là? Quand vous avez vos yeux là, ça ça, le Seigneur dit, les yeux hautains. Et puis il dit, la langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets. Vous comprenez cela? Le pied qui s'est hâte de courir au mal. Verset 19. Les faux témoins qui disent des mensonges et celui qui excite des querelles entra. C'est Dieu lui-même. On nous dit que les témoignages de notre Seigneur Jésus-Christ, on va lire ça dans le livre des Corinthiens que nous venons tout à l'heure. C'est mardi, hein. On lit et puis on prie. Mais regardez très bien, c'est important, parce que je crois que nécessaire pour nous de comprendre cela, peut-être rapidement. Mais les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous. Vous comprenez ça, non Mais comment avons-nous reçu ces témoignages-là Parce qu'il faut que ce soit des, de vrais témoins effectivement, qui ont vécu la chose, effectivement, qui étaient là, effectivement. Donc quand ils parlent de ce Jésus, et ce qu'il a fait, ils ont pris part à cela. Vous sentez qu'effectivement, qu ils ont l'assurance dans ce qu'ils disent. Et que la chose est vraiment vraie. Parce que nous voulons nous voulons avoir la grâce de pouvoir vraiment être sûr et certain. sûr et certain. De ce que c'est Jésus que nous servons, il est vraiment le sauveur. Et c'est pour ça que quelque part, euh, l'apôtre Paul disait, je crois, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il disait une parole, je pense, en, en rapport que. Euh, euh, voilà, Et je pense que c'est un rapport avec cela, un rapport, je crois, qu'avec la résurrection, on va dire, eh ben, alors il dit ici quelque part, oui, voilà. Eh ben, 1 Corinthiens 15, verset 10. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais toutefois, la, toutefois mais la grâce que Dieu qui est donc avec moi. Ainsi hein? donc, que ça soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que nous, vous avez cru. Vous voyez, non Alors il dit, vous, vous me suivez. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité de mort, Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort Donc, s'il si n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, écoutez bien, notre prédication est donc vaine. Et votre foi est aussi, verset 15, il dit. Alors, il se trouve même que nous sommes des faux à l'égard de qui Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité s'il est mort, ne ressuscite pas. Vous comprenez cela <rire> Oui, c'est vraiment nécessaire. C'est votre témoignage que vous rendez en fait, qui ferait que même les démons. Vous savez que la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre les chalissants. Vous devez savoir comment combattre les démons. Mm -hmm. Quand vous n'êtes pas sûr, effectivement, les démons sentent. Que cet homme ou cette femme ci quand il parle de Jésus, Jésus est sauveur. Il nous a dit de chasser les démons. Et, mais au-dedans de toi, tu n'as pas l'assurance. Ça veut dire que tu es un faux démon. Tu as un faux témoignage. Oui. Et même pour les saluts en soi tu clames que tu es sauvé n'est-ce pas mais si vraiment tu es sauvé ça veut dire que tu as expérimenté les saluts ça veut dire qu'on voit expérimenter les saluts mon frère c'est que tu as quand même réalisé qui t'a sauvé est-ce que c'est vrai ou pas <rire> tu ne peux pas être sauvé par quelqu'un que tu ne sais pas qui il est. Et alors, quand tu sais qui t'a vraiment sauvé, quelle attitude tu vas avoir à l'égard de cette personne <rire> En fait, cette personne devient la personne la plus importante dans ta vie. Parce que si tu es vivant aujourd'hui, c'est grâce à cette personne qui t'a sauvé, pas du tout coulé dans l'eau. Tu crieras mon sauveur. Chaque fois qu'il viendra te voir, tu le recevras avec des honneurs. Et quand il, vient, on, on, quand, quand il vient chez toi, on te voit comment tu es avec lui. On dit, mais cette personne est tellement spéciale pour toi. Parce qu'on voit comment tu vas faire, tu vas agir. Quand il est là, quand il vient, mais tout, tout, tout tu as complètement changé. Parce que tu as beaucoup de reconnaissance. À l'endroit de cet homme-là. Donc si toi vraiment tu es sauvé. Mon frère et ma sœur, j'ai toujours dit ici, « Sœur, on ne va pas vous supplier pour pouvoir... » Louez Dieu, aimez Dieu même si vous avez Quel problème Vous vous absenterez même pas Dans la maison où Dieu son nom est invoqué Avec vérité, non vous vous absenterez jamais Oui il y a des circonstances C'est vrai frère et soeur, ça peut arriver ça, Mais, mais c'est pas quelque chose que non je J'ai pas envie aujourd'hui Il n'y a pas de pas envie aujourd'hui Parce qu'il ne s'agit pas que tu as rendez-vous Avec quelqu'un d'autre qui est Un monsieur que tu as raconté qui est boulanger Non, ces Monsieur là je lui dois beaucoup ma vie. Hein. Si lui n'était pas là, moi, je ne serais pas aujourd'hui vivant. J'aurais pas eu de ces enfants que j'ai aujourd'hui, effectivement. J'ai coulé, effectivement, à la mer des Dostan, d'ici. Il s'est jeté dans l'eau. Tout le monde regardait, il dit, mais c'est impossible. Il s'est jeté dans l'eau. Il m'a fait sortir. Et on m'a dit qu'il est là. Il est venu, que moi, je ne puisse pas aller le voir. Bravo. Non. Ah, ben bon. Continuons dans le Corinthien, puis nous allons le prier. Parce que je... Oui. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » On ne va pas rester longtemps parce que le temps file vite aussi. Regardez très bien, frères et sœurs. Il était impossible qu'ayant okay, cet, cet, cet amour et des, la, connaissance, la, la connaissance que Dieu t'a donnée, et dans l'attente la même que toi, tu as... pas Cette tente d'attente est vraiment une tente aussi grande. C'est en fait... Le but ultime de ta propre vie, sur cette terre, de ton adoration, de tout ce que tu dois faire, effectivement. si Parce que si tu viens adorer, si tu viens le chanter, effectivement, le but ultime, c'est quoi? C'est celui-là. Parce que je sais qu'il va revenir. S'il vient, je veux partir. Je ne sais pas, sœur, tu viens ici parce que, bon, tu viens simplement pour dire, bon, voilà, ben je chante Dieu, bah ben, évidemment, pff, je n'en ai rien à faire, bon, à la fin qu'il qu vienne ou qui ne vienne pas, pff, pour moi, ça n'a rien il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si c'est votre intention. Mais si votre objectif à vous est que, en tout cas, je viens parce que ces jours-là, parce qu'il y a un grand rendez-vous, et que ces jours-là, s'il vient, en tout cas, moi ici, je ne veux vraiment pas rester. Je vais vous poser une question. frère. Vous, vous voulez encore que je continue un peu Cette question ici, cette, cette attente-là, quand vous voyez le nombre des églises sur la terre, chaque personne qui est dans cette église-là, qu'est-ce qu'il va vous dire J'attends la venue de qui Alors maintenant, ton attente à toi doit être différente de celui qui est dans l'église là-bas. Il rentre des milliers, parce que Dieu ne va pas prendre des milliers. Vous n'étiez pas au courant Et Vous devez être au courant. Dieu trie. Ils ont commencé 10. Vous vous souvenez Mais c'est ces cinq qui sont rentrés. Ils sont sortis des milliers l'égypte mais c'est la nouvelle génération qui est rentrée la parole est ancienne josué et calabas la plupart sont morts dans le désert c'est à dire que perdu pour toujours Pourtant, ils ont goûté ils ont bu ils ont mangé ils ont vu ainsi les suites vous vous souvenez le temps de noé des milliers de sur la terre huit furent sauvés et il nous informe encore pour l'information que le Seigneur nous a toujours dit vous êtes fatigué ma soeur qu'est-ce qu'il nous dit le maître il nous dit ah, il y a beaucoup d'appels, mais très à cause de ces élus là les gens seront donc <rire> c'est toi et moi, vous venez comme si vous venez à l'habitude, à la volée, je viens, je chante, et puis on voit les frères, on va manger à IMC après, on part, c'est ça, c'est ça votre vie, vraiment. Vous le regretterez, ma soeur, vous qui accrochez à l'argent, à ceci, à jamais faire, vous allez le regretter un jour. Je vous ai dit ici parce qu'il y en a hein, un frère qui m'a envoyé, oh, vous avez dit hein, l'autre jour là que oui, et que tout le monde doit mourir, mais nous savons que parce que hein, les, indivis, les vivants, les... avant que tu puisses même penser aux vivants, qui sont toi qui penses, tu es vivant, est-ce que tu es d'abord converti Parce que déjà, si tu avais bien prêté tes oreilles, tu dois bien comprendre que tout homme doit passer par la mort. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Alors je dis, c'est pour ça que je dis, je ne vais pas rentrer en détail, je dis, mais vous lisez, mais vous ne comprenez pas ce que c'est. Bon, pour vous éclairer, il faut être spirituel, N'est-ce hein? pas que la Bible nous fait savoir que nous, nous sommes passés de quoi Donc, on est quand même basé par la mort, Est-ce que vous comprenez donc, nous sommes passés de la mort à la vie. Comment nous savons Parce que nous aimons... Ça veut dire quoi quand nous, quand nous partons, nous partons de quelle manière ah, Je ne vais pas vous amener dans le, dans le lointain chose pour que vous puissiez commencer à vous poser des questions. Mais oui, mon frère, la Bible nous dit que nous serons changés. C'est vrai. Mais les changements veut dire que le Seigneur a dit, tu as été tiré de la poussière. Ce n'est pas moi qui dis ça. Tu y retourneras aussi. C'est lui qui a dit, va-t-il changer sa parole Voilà, c'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas donner des perles aux pourceau Je crois que les fils et filles de Dieu, y comprennent quand on dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons donc changés. Donc, nous comprenons ce que cela veut dire. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? Parce que vous me regardez, il dit, comme si nous est-ce que vous comprenez Oui, mais je vais quand même m'exprimer clairement comme si, le voilà. Seigneur. Oui, vous me regardez parce que. C'est pour ça que quand vous écoutez quelque chose, la parole de Dieu reste toujours dans le domaine spirituel. C'est vrai qu'il y en a de ceux qui ne vont pas être mis dans le cercueil. Mais qui sont ceux-là qui ne seront pas mis dans le cercueil Qui sont-ils Qui sont-ils C'est ce qu'on ne va pas même dans le cercueil. Voyez-vous, il est déjà presque 21 mois. Les choses de Dieu sont tellement si importantes pour nous, en fait. La connaissance que Dieu nous donne, les païens ne peuvent pas l'avoir. Le soi-disant croyant ne peuvent pas l'avoir. Bien sûr seuls les élus ils savent réellement c'est pour ça vous voyez il y a une très très grande différence mon frère même quand je prêche j'apporte la parole de Dieu il y a de ceux là qui écoutent mais qui écoutent différemment mais il y a de ceux là qui entendent qui comprennent spirituellement parce que Dieu leur a donné la capacité de saisir les choses ne jamais avoir à chercher la compréhension charnelle Nous prions que Dieu nous aide, effectivement. Je cours vite et puis j'ai terminé. Regardez très bien. Il dit que, alors il dit Dans l'attente, vous êtes en fait dans la de notre Seigneur. Jésus-Christ. qu'il dit, mais il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Lui qui a commencé l'œuvre, hein, Il achève toujours. Et puis il dit Pour que vous soyez irréprochables comme ça, au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son fils Jésus-Christ, notre Seigneur, il va le faire. En fait. Bon, regardez bien. Il dit qu'il vous affermira, il le fera. Non, il vous affermera jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochable. Maintenant, euh, ce n'est pas que. C'est pour ça que vous pouvez en comprendre hein, ce que ça veut dire aussi. Ce n'est pas que c'est le jour où le Seigneur Jésus-Christ vient que toi, tu deviens irréprochable. Ça, je vais m'arrêter. C'est <rire> déjà maintenant que le travail s'est fait dans ta vie à toi. On nous dit, il vous perfectionnera. Mais il nous a dit dans les Saintes Écritures, il a donné les uns encore. N'est-ce pas vrai Pourquoi Pour le perfectionnement des saints. Donc tous ces serviteurs de Dieu, sous ce don-là, ça va seulement se manifester quand Christ vient, pouf non, non. Mais c'est déjà maintenant qu'ils sont en action. <rire> oui c'est déjà, maintenant c'est ce que vous vous méprisez, Est ce que vous vous ne prêtez pas attention, vous êtes assis en train de me regarder, et eh bien compte nous les affaires comme les, les histoires que nous tout nous comptons, c'est très bon, mais en fait ce que vous ne vous rendez pas compte, que quand vous ne recevez pas cette parole de Dieu, et eh bien le travail ne se fait pas en vous, mais pourtant vous attendez quoi, ça fait nuit. Bon, vous voyez la différence entre Josué et les autres. Vous la connaissez. <rire> <rire> ah, Josué était... C'est Élisée, pardon. Élisée, Élisée, Élisée, Élisée était au pour la chose. Élisée savait très bien. Et vous savez quoi Il savait très bien que cela le concernait. Mais eux, bien qu'ils avaient cette connaissance-là, ah, ne s'était pas concerné. Ils avaient bien la connaissance. Wow, il va te l'enlever. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il dit Mais il dit mais, mais, mais je laissais taisez-vous. Pourquoi Parce qu'avant qu'Elie ne puisse vouloir partir, il était venu chercher qui Pas les fils du prophète. Hein? Non, non, non, non, non. Élisée. Il a pris son manteau. Il a jeté sur Élisée. Il dit Comprends ce que j'étais fait. Que Dieu soit béni. Tendre Père et le précieux sauveur. Nous nous tenons devant ton trône de grâce, de miséricorde, pour te dire encore merci pour ta bonté, pour ton amour et tes grandes compassions. Ce soir encore, nous voulons te dire combien tu es merveilleux, Père. Merci pour ta bonté. Merci encore pour ton amour d'avoir connu cette grâce pour nous, Père Saint-Dieu, de voir permis que nous puissions être dans ta maison afin en fait de pouvoir entendre ta parole, Père Dieu. Nous voulons serrer ta parole dans notre cœur. Nous comprenons que nous avons appris, Père Saint-Dieu, car, oh Dieu, le perfectionnement, le travail d'être irréprochable, sinon tu l'as commencé déjà et tu le fais dans chacun de nous afin que nous soyons irrépréhensibles. Là. Oh Dieu du ciel, parce que nous voulons Vivre et agir selon ta parole à toi, mon bénéfice Père Saint-Dieu, en conformité avec ta volonté à toi, Père Saint-Dieu. Nous te disons encore merci pour ton amour, oh Jésus-Christ mon roi. Merci encore que ta parole puisse pénétrer et percer encore davantage nos cœurs. Enfin que nous puissions l'agrader, mon bénémoine, Père c'est elle qui nous purifie encore davantage, mon roi. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. À toi, donc la gloire, à toi, donc l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié Père. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Amen. Une chose que je voulais vous dire, c'est que notre sœur Carole va donc nous quitter ce jeudi. Le seul jour que nous avons avec elle, c'est aujourd'hui, parce que le jeudi, elle sera déjà donc dans l'avion. Si vous avez l'occasion et qu'il nous avons donc l'occasion de pouvoir la voir aujourd'hui. Et si vous ne voulez pas vous empresser pour pouvoir partir, ayez la, la joie de pouvoir lui serrer dans vos bras, lui dire au revoir avec amour. Elle est venue de si loin. À cause simplement de l'amour de Christ dans son cœur. C'est votre dernier jour avec elle, pour aussi en Belgique, effectivement, parce que nous voulons la garder longtemps, jusqu'à ce qu'elle revienne. Et alors, c'est ici l'occasion, donc, avant de rentrer chez vous de lui dire aussi combien vous l'aimez et que la joie qu'elle a procurée aussi à votre cœur d'être aussi présent hein, parmi nous effectivement aussi. Nous allons donc prier pour elle. Et quand nous sortons aussi, eh bien, vous l'entourez aussi, effectivement, dans vos bras. Tendre Père, précieux sauveur, c'est une grâce que tu nous as accordée, Père Dieu, d'avoir notre précieuse sœur roi, elle a quitté chez elle dans son pays d'origine, mauvais demain, pas de pour venir jusqu'ici, passer au Dieu, dans un pays, Seigneur Jésus, qui est aussi un pays étranger pour elle. Mais dans ce pays-là, elle a pu remarquer qu'elle avait des frères et des sœurs, que toi, le Seigneur, tu lui as donné. Et nous avons aussi réalisé qu'elle était vraiment notre Père. Nous sommes heureux de cette grâce que tu nous as accordée, Père Saint-Dieu, qu'elle soit venue parmi nous, Père Dieu. Elle nous a apporté beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, la bénédiction, Père Dieu. La joie de voir aussi une fille de Dieu, Père Saint-Dieu, qui se donne parfaitement à la parole de Dieu, qui se conforme à ta volonté à toi, Père Saint-Dieu, et qui désire tellement pouvoir te servir et qui désire écouter ta parole et suivre même ta parole, même si elle est lointain place, Père saint Dieu. On a vu ses désirs dans son cœur, on a vu son amour qui nous a aussi, Père saint Dieu. Oh Dieu, consoler aussi, Père Saint, de pouvoir voir que sur la terre, tu as aussi des filles, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, qui n'ont pas sur le moyen de voir même arriver à pouvoir tout faire pour aller là où ta parole est prêchée. Seigneur Jésus, elle est un témoignage, Père Saint-Dieu, pour beaucoup, mon sauveur. Qu'elle soit bénie, mon roi. Que soit ce jour que tu as béni, Père Saint-Dieu, qu'il puisse aussi arriver à pouvoir laisser aussi, comme elle a laissé aussi, un bon témoignage, mon Père Saint-Dieu, que tu puisses prendre soin d'elle dans l'avion qu'elle va prendre, Père saint -Dieu. Nous te prions de pouvoir garder sainte ses enfants, Père Saint-Dieu, sa fille et toute sa famille entière, tout à Père Saint-Dieu, ses petits-enfants aussi, Père Saint-Dieu, et son mari, notre précieux frère qui là-bas l'attend avec beaucoup de joie, mon mais Père Saint-Dieu. Garde-la, Père Saint-Dieu, dans les airs, mon mais Père Saint-Dieu. Que ton ange à toi qui veille puisse encore veiller, Père dieu Cet avion puisse atterrir dans de bonnes conditions au nom du Seigneur Dieu, Père Saint-Dieu. Qu qu'elle soit gardée, Père Saint-Dieu, parce que tu vois, c'est aussi là notre cœur qui s'en va aussi là-bas, Père Saint-Dieu. Qu'elle soit bénie, Père Saint, qu'elle arrive au bon port et nous te louons. Nous te louons déjà parce que tu l'as fait, tu le feras, Seigneur, quand nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma précieuse. Nous te souhaitons vraiment un très très bon voyage. Tu vas beaucoup nous manquer, effectivement. Nous prions vivement le retour hein? et tu reviennes vite pour pouvoir aussi nous voir aussi et nous serons heureux. Bon voyage, ma sœur. Mon grand, merci. Que le Seigneur soit béni. Tu es merveilleux, je désire voir ta fin.